La phylogénie, c'est un mot que j'ai appris il y a quelques années euh, lors d'une formation, où c'est la complémentarité des équipes. Euh, l'équipe des Canadiens, qu'ils ont gagné en 1993, la Stanley Cup, il n'y avait pas que des attaquants, il n'y avait pas que des défenseurs, c'était une complémentarité de l'équipe, tout le monde était solidaire. Nous, c'est pareil au soccer en 2018, quand on a gagné. Voilà. C'est la complémentarité des équipes qui se complètent tout le temps pour réussir à faire une seule et même tâche. Et euh, ils peuvent tous compter les uns sur les autres. Et aujourd'hui, les bons entraîneurs réussissent à mettre en place cette phylogénie pour que tout le monde s'entraide. Et au sein d'Inéa, cette phylogénie est poussée à l'extrême, je pense.